Et c'est parti pour cette euh, première épreuve de la journée. Bon départ, Belle Saposul, euh, Special Force, également bien sorti des boîtes. The Gypsy King est troisième et qui est en train de tirer pour l'instant. Kalis Champ qui tente de se placer devant Perfect Pursuit, bien parti lui aussi. Ensuite, Sakaipers et Digital Love Fortress à leur Belle monté par Yannick Taka qui dirige les opérations au tournoi à l'Arctique avec une longueur d'avance sur The Gypsy King en train de tirer en deuxième position. Special Force à l'extérieur joue de la tête également. Sur les bars, on retrouve Perfect shoot un peu ardent lui aussi. Ensuite Khali's Champs, Sarkipers Digital Fortress en pleine descente, 800 mètres à parcourir pour Bells Apostle. Une de longueur d'avance sur The Gypsy King, assez difficile en deuxième position. Special Force à son extérieur. Perfect Pursuit n'est pas mal s'il garde le contact. Cali's Jump, Digital Fortress va attendre l'ouverture. Retrouve Puzz à son extérieur avec Belsapostol accroché maintenant par The Gypsy King à 350 mètres de l'arrivée. Belsapostol, The Gypsy King, Special Force, Perfect Pursuit, Cali's Jump, Digital Fortress, Puzz à l'entame du dernier virage en pleine ligne droite avec Belsapostol qui tente de repartir sous la bande de Yanis Taka à l'extérieur, The Gypsy King, à l'intérieur, Special Force qui va faire l'effort. Belle Sapostol avec Special Force qui va l'accrocher. Special Force d'Adjepe King Digital Fortress a vu le jour également, mais c'est Special Force qui va s'imposer devant Belle s'appose sur King. Special Force permet à